Salut l'internaute! Je me trouve à Annecy et, comme dans toutes les villes de France aujourd'hui, le 22 mars 2018 a lieu une très grande manifestation pour la défense des services publics français qui euh, voit converger plusieurs luttes. Et nous allons voir ensemble, avec les personnes présentes, leur motivation à venir battre le pavé aujourd'hui plutôt que de boire un morito sous ce soleil printanier. Je suis venu aujourd'hui parce que je suis contre cette France macroniste de riches. Je suis retraité, la CG je suis touché. Toutes les batailles qui touchent les EHPAD, l'éducation, la SNCF, tout ça, ça me touche. Et, et voilà, je, je, je veux participer. Ça suffit les, les saccages du service public quand il n'y en aura plus, euh, il n'y aura déjà plus de services publics, mais il n'y aura plus, plus non plus de, aucun revenu pour l'État. Et ça va être une catastrophe comme ça l'a été en Grèce et comme partout ailleurs. En fait. Moi je suis salarié du privé et euh, voilà, j'estime qu'on est tous euh, et toutes travailleurs, travailleuses, toutes, tous et toutes dans la même galère. Et du coup aujourd'hui je viens montrer ma solidarité avec euh, les camarades mobilisés. Je suis lycéenne et je suis là pour protester contre la casse des services publics, entre autres. Et le le gouvernement de Macron plus largement. Moi je voudrais une vraie justice sociale et ce qui fait c'est absolument pas ça. Malgré ce qu'il peut dire, ce qu'il fait, les conséquences, c'est le contraire d'une meilleure justice sociale. Eh ben, nous, c'est la réforme du lycée professionnel qui nous pose problème avec euh, notamment l'entrée de l'entreprise dans les décisions ou dans la formation des jeunes, qui ne nous convient pas. On estime que ce n'est pas la solution pour nos élèves et qu'on nous écoute pas assez nous, enseignants dans, cette, euh, dans ces changements, ces réformes, voilà. Et sur la question du bac, j'imagine que ça te touche aussi, hein euh, oui, je trouve que ce nouveau système est, est injuste, mais c'est un ensemble de temps. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui Quelle est la raison de votre présence J'avais rien à faire d'autre. <rire> je suis retraitée, est je m'ennuie. La ça. CSG, voilà. Ok, quelque chose qui vous concerne directement Directement, j'ai perdu déjà la retraite, on touche pas lourd. Et plus 35 euros sur mon... mais bon c'est pas la seule raison c'est la seule, aussi d'être solidaire avec les actifs mais bon, en fait, c'est vraiment pour défendre les services publics, parce que je pense que euh, tout un chacun on a le droit à avoir euh, un hôpital qui fonctionne, euh, avec des gens qui ne sont pas surchargés de travail et euh, des gens qui travaillent dans des bonnes conditions pour pouvoir rendre un bon service. Je n'ai pas du tout envie de ressembler à un pays, euh, comme je sais pas moi, comme les États-Unis, où un accouchement, ça se paye sur 10 ans. Sans hôpitaux, on ne peut plus se soigner. Il faudra être, faudra être riche pour pouvoir se soigner. Moi je suis en rémission d'un cancer. S'il n'y avait pas eu l'hôpital public pour s'occuper de moi, je serais morte aujourd'hui. Je manifeste pour euh, défendre les valeurs euh, du Conseil national de la résistance, qui sont mises à mal euh, de manière assez terrible et avec beaucoup de mépris par Emmanuel Macron. Ça bouge, la raison pour laquelle je manifeste aujourd'hui, bah, il y en aurait tellement, euh, mais c'est la destruction des solidarités. Quoi. Et puis c'est dur de, de voir autant de souffrance. Quoi. La casse du service public, eh ben, c'est euh, réduction des agents, des moyens, euh, c'est faire plus avec, euh, avec moins de, de moins en moins d'agents. Parce qu'il faut montrer à nos collègues de travail, à nos camarades, aux travailleurs et aux jeunes de, de ce pays, on peut gagner sur toutes les questions, que ce soit la loi travail, que ce soit le, le bac, que ce soit les hôpitaux, on peut gagner sur tous les fronts. Alors moi je suis ici parce que déjà je suis fonctionnaire, je suis un Ce C'est pas pour nos conditions, c'est pas pour mon salaire que je viens, mais mon salaire il me convient, c'est pas pour tout le reste, c'est pour les conditions de mes élèves. Moi je bosse dans le, dans le handicap, j'ai une Ulysse, mes élèves sont moins en moins bien traités, les AVS s'il n'y en a pas. Et plus généralement, moi je, pars, je viens ici pour la, le statut de la fonction publique. Je travaille aussi dans le milieu du handicap, dans l'autisme, et je trouve qu'aujourd'hui on, on prend moins soin de, de nos personnes âgées et des personnes porteuses de handicap. On favorise beaucoup la compétitivité et pas assez l'humain. Pour ma classe, depuis le mois de septembre, j'ai un enfant par exemple, qui relève de la maison de la MDPH, de la maison du handicap et qui devrait avoir des heures d'AVS euh, tout, toute la semaine, 12 heures, il a rien du tout parce qu'on nous a dit qu'en Haute-Savoie, il n'y avait plus de budget pour les ABS. Voilà, J'ai deux enfants qui ne parlent pas le français et il n'y a pas d'heure. Euh, il enfin, y a un enseignant UPE 2 a qui devrait venir euh, toutes les semaines et qui ne vient pas parce qu'il me dit qu'en maternelle, il n'y a, a plus de budget, il n'y a plus d'heures. Euh. On a l'impression qu'il qu voilà, qu y a moins de moyens et qu'on qu passe à autre chose et on met les priorités ailleurs. Enfin, Il n'y a pas moins de moyens, il y, en là, y a des moyens, a pas mais pas les priorités sont moyens, mises ailleurs. Ils ont choisi de casser le service public en fait, alors que c'est la seule chose qui nous reste pour avoir un peu d'égalité dans notre pays. Le, fin, pour moi, et on doit se battre jusqu'au bout pour conserver ça. La raison numéro une, c'est que, ben, on défend les services publics, évidemment. On défend tous les services publics, hein, que ce soit l'éducation, euh, les hôpitaux, euh, les cheminots, les mobilités. En particulier, par le rail, ils sont importantes, quoi, surtout dans notre vallée, là, avec la pollution. Et puis, et puis c'est ulcérant aussi que le gouvernement euh, oppose... Euh, les générations opposent euh, une catégorie de salariés avec d'autres, euh, les cheminots, leurs pseudo-privilèges. Enfin, tout ce discours-là qui est relayé par les médias, c'est absolument abject. Pourquoi je suis là ben, Parce que c'est important de se réunir face à la politique de, de Macron, face à la politique du gouvernement actuel, face à ce néolibéralisme débridé qui veut euh, régler nos vies et les découper en morceaux. Et puis euh, voilà, il y a une manif qui est sympa, qui réunit du monde, et on est là. Cool Le président Macron, c'est un vrai hold qu'il a fait là, en profitant de Marine Le Pen au deuxième tour. Puis il se lance euh, dans une série de réformes sans concertation. On, on est devant un problème de démocratie quand même. quoi. C'est vrai que tous ceux qui après la guerre ont construit les jours heureux, euh, tous, ces, tous ces résistants, tous ceux qui ont, euh, ont, ont, ont qui ont laissé leur, leur peau là, euh, et, et beaucoup de cheminots aussi, hein. moi j'y crois cette convergence des luttes, hein. moi j'y crois.